Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs. shalom toute la famille, c'est votre frère le docteur Coco King, je suis très content de pouvoir vous raconter encore une fois ce soir, nous sommes toujours en train de continuer dans notre travail avec le Seigneur, cette semaine nous allons commencer un autre nouveau sujet, notre sujet de cette semaine est de prière avant, prier avant de dormir, nous allons prier ensemble avant de dormir, c'est ça le thème et nous allons pratiquer ensemble le thème. Nous allons nous mettre à prier ce soir. Je veux que tu pries avec moi là où tu es. Je veux que tu puisses prendre le temps de prier. On va prier ensemble. Donc on va, ce sont des prières qu'on va faire avant de dormir parce que la, dans la plupart de gens qui nous regardent ce soir, c'est le temps de dormir. Alors le temps de dormir avant de dormir, tu vas prier ce soir avec moi. Alors nous sommes en train de prier ensemble avant de dormir et en priant ensemble avant de dormir, il y a quelque chose qui va se passer. Nous allons produire de nuit paisible. Tu pries avant de dormir et ton sommeil sera doux. C'est vraiment très important. Le sommeil fait partie de quelque chose vraiment très, très important que notre Seigneur a mis dans le plan de nos vies. Alors, si tu négliges le sommeil, si on arrive à te voler ton rêve, la nuit, le sommeil, alors, c'est quelque chose qu'on combat que tu ne sais pas. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, on va prier ensemble avant de dormir. On va prier ensemble et je suis dans la foi et la confiance que le Seigneur va te visiter pendant cette prière et tu vas bien dormir ce soir. Alors, là où tu es, tu peux déjà commencer à prier avec moi. Commence déjà à prier parce que nous sommes en train de prier ensemble avant de dormir. Alors, ceux qui vont regarder, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos après euh, notre direct sur Facebook, euh, YouTube euh, et d'autres plateformes. Alors, pendant que toi regardes, tu vas prier et te préparer pour dormir euh, la nuit. Alors, nous, sommes, nous allons commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire déjà à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, yes, cette nuit aujourd'hui, Seigneur. Je veux voir ta visitation dans mes rêves. Je veux voir ta visitation dans mon sommeil. Je veux voir ta visitation. Tu vas prier, tu vas dire à ton Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Cette nuit, cette nuit, tu vas me visiter, Seigneur. Je suis dans la foi. Commence à prier. Dis, oh Seigneur Jésus, c'est toi qui me fais dormir la nuit. C'est toi qui me donnes une nuit paisible. Je dors Tranquille, parce que toi, mon Dieu, tu me fais dormir. Je dors tranquille, parce que toi, mon Dieu, tu me donnes le joli sommeil, sommeil doux, doux, doux, doux, doux. Ouvre ta bouche, prie avec moi, commence à prier, parce que il est temps que tu commences à bien dormir. Il est temps que tu commences à faire des jolis rêves. Il est temps que ton sommeil devienne doux. Il est temps que ton Dieu et ton roi puissent visiter ton sommeil. Prie avec moi par le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, oh mon Dieu, je vais dormir en paix. Je vais dormir en paix par les nom puissants de Jésus. Oh mon Dieu, je vais dormir en paix. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, je veux dormir en paix. Je veux dormir en paix. Je veux dormir en paix. Si toi tu dors déjà en paix, alors prends cette prière ce soir. Donne ça à ton frère. Donne ça à ta mère. Prie pour ta mère. Prie pour ton père. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Prie, dis à ton Dieu, oh mon Dieu, je suis en train de demander un sommeil doux. Je suis en train de demander un sommeil doux. Oh mon Dieu, mon roi, je veux voir. Je veux que tu me visites dans mes sommeils. Je veux que tu me visites. Tu vas, tu vas prier, tu vas lui dire. Commence à lui dire, oh mon Seigneur, je veux que tu me visites. Tu veux que tu me visites. Oui, oui, oui, oui. Mes frères et sœurs, je dis à quelqu'un, il y a beaucoup de gens quand ils dorment, ils voient des anges. Il y a beaucoup de gens quand ils dorment, ils voient Dieu. Il y a beaucoup de gens quand ils dorment, ils voient Jésus. Mais pourquoi toi, quand toi tu dors, tu es attaqué la nuit? Pourquoi toi est-ce que quand tu dors, il y a des cauchemars? Et pourquoi est-ce que toi, quand tu dors, tu vois des choses compliquées? Non, ça doit terminer, ça doit terminer. C'est pourquoi je veux que tu pries, tu dis à toi, oh mon Dieu. Je veux que tu pries avec moi ce soir. Je veux que tu commences à dire à ton Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parlez-nous puissants de Jésus. Je vais dormir, je vais dormir. Donne-moi, donne-moi une nuit paisible. Seigneur Jésus, donne-moi une nuit paisible. Par le nom puissant de Jésus, donne-moi une nuit paisible. Oh mon Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Roi, donne-moi une nuit paisible. Je te le demande par les nom de Jésus. Je te le demande par les noms puissant de Jésus. Oh mon Seigneur, donne-moi une nuit paisible. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. Oh, continue à prier avec moi, mon frère. Continue à prier avec moi, ma soeur. Ouvre ta bouche, prie. Prie ce soir avant de dormir. Avant que tu pars au lit. Je veux que tu pries avec moi. Avant que tu pars au lit ce soir. Je veux que tu pries avec moi. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Dis à ton Dieu, oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, visite-moi dans mon sommeil visite-moi dans mon sommeil. Je demande, je demande, Seigneur, ta visitation dans mon sommeil. Je demande au mon Jésus ta visitation dans mon sommeil. Je demande au roi, au roi, au mon roi, ta visitation dans mon sommeil. Toi aussi, tu dois commencer à avoir des nuits prophétiques. Toi aussi, tu as le droit d'avoir des nuits prophétiques. Le temps où tu avais les cauchemars doit terminer. Le temps où tu avais des cauchemars doit terminer. Tu vas dire à ton Dieu, « Oh mon Dieu, je suis en train de prier. Je suis en train de prier ce soir. Oh mon Dieu, je suis en train de t'invoquer. Invoque ton Seigneur. Dis à ton Dieu, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a des cauchemars dans mes nuits? Pourquoi est-ce qu'il y a des cauchemars dans mes nuits? Tu es en train de prier pour toi. « Tu es en train de prier pour ta famille. Tu es en train de prier pour ta maison. » Tu es en train de prier pour ton frères et tes soeurs. Tu es en train de prier pour tous les gens de ta maison. Ouvre ta bouche et demande à ton Dieu. Oh mon Dieu, quelle est la raison qui provoque le cauchemar dans ma vie? Oh mon Dieu, quelle est la raison qui provoque des mauvais rêves? Oh mon Dieu, quelle est la raison qui provoque des attaques? Tu vas lui dire, parce que tu as besoin de connaître le secret de ces choses. Tu dois connaître les secrets de ces choses. Alors ouvre ta bouche et prie avec moi. Tu, tu peux répéter, je suis en train de te montrer modèle je suis en train de te montrer le, le modèle pour ma prière tu vas dire oh mon dieu montre moi le secret de ma vie montre moi le secret de ma vie pourquoi est-ce qu'il y a de mauvais rêves Pourquoi Est-ce qu'il y a de mauvais rêves dans ma vie Pourquoi Oui oui oui, si tu es attaqué par des mauvais rêves, ce soit tu vas prier. Si tu es attaqué par des mauvais rêves, ce soit tu vas prier. Tu vas dire à ton Dieu "Oh mon Seigneur, montre-moi pourquoi est-ce qu'il y a de mauvais rêves Pourquoi est-ce que je suis attaqué par des mauvais rêves Pourquoi est-ce que Seigneur, je suis attaqué par de mauvais rêves prie avec moi. Tu es en train de prier avec moi avant de dormir. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas prier et tu vas dormir en paix. Tu vas prier et ton sommeil sera doux pour toi. Parce que tu es en train de dire à ton Dieu, ô oh, mon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse les cauchemars. Je refuse le mauvais rêve. Le rêve où je voyais où on attaquait ma vie, ça doit terminer. Le rêve où je voyais où on est en train de me faire courir avec des machettes, ça doit terminer. Le rêve produit pas la sorcellerie. Ça ne doit plus entrer dans ton cerveau. Tu vas prier avec moi. Prie avec moi. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, par le nom puissant de Jésus, je refuse le rêve de cauchemar. Je refuse le rêve produit par les sorciers. Je refuse le, le, le rêve des attaques, les attaques de la nuit, les attaques des minuit. Je refuse ces attaques par le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire à ton Dieu, prie, demande à ton Seigneur, oh mon Dieu, mets un ange, mets un ange, mets un ange devant la porte de mes rêves, mets un ange devant la porte de ma maison, mets un ange devant la porte de ma chambre, mets un ange autour de moi, la nuit même quand je dors, la nuit même quand je dors, je prie Seigneur que ton ange soit à côté de moi, que ton ange soit à côté de moi, oh protège-moi, protège-moi Seigneur par tes anges, protège mon sommeil par tes anges, prie avec moi, honoré Jésus, prie avec moi, honoré Jésus, il y a quelqu'un qui a de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de prier ce soir Oh, shalom, frère Jacques, shalom, papa Alain, soyez tous bénis, soyez tous bénis par les nom puissant du Seigneur de moi à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous, enfin qu'ils puissent prier avec nous. Nous sommes en train de faire une prière ce soir. Tu es en train de prier à ton Dieu, dis à ton Dieu avec moi, oh mon Seigneur. Je suis en train de prier ce soir avant de dormir. Je suis en train de prier ce soir avant de dormir. Je suis en train de donner ma, ma vie entre tes mains. Je suis en train de donner ma famille entre tes mains. Je suis en train de donner mes frères et sœurs entre tes mains. Je suis en train de donner toute ma famille dans tes mains, ô oh Seigneur mon Dieu. C'est soir avant de dormir. Je suis en train de me donner à toi, ô oh mon Seigneur. Je suis en Je suis en train de dire à quelqu'un le Seigneur est en train de te provoquer dans une vie de prière. Le Seigneur est en train de te provoquer dans une vie de prière. Tu ne peux pas être chrétien et vivre à l'aisement. Comme ça, et tu n'es pas en train de prier. Tu ne passes pas le temps dans la prière. Non, non, non. Ça ne doit pas être normal. C'est soit je t'invite à prier avec moi. C'est soit je t'invite à prier avec moi avant de dormir. Prie avec moi avant, avant de dormir. Ouvre ta bouche. Dis à ton Dieu, Oh mon Seigneur, je suis en train de te confier ma vie avant de dormir. Je suis en train de te confier ma famille avant de dormir. Je suis en train de te confier mes enfants avant de dormir. Tu prie pour ta femme. Dis à ton Dieu, ô oh mon Seigneur, je te confie ma femme avant de dormir. Toi, femme, prie pour ton mari. Dis, Seigneur, je te confie mon mari avant de dormir. Prie pour ta maison. Dis à ton Dieu, ô oh Seigneur, je te confie à ma maison avant de dormir. Je te confie à ma maison avant de dormir. Au nom de Jésus, prie. Ouvre ta bouche, continue à prier avec moi. Ô oh Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir. Comme un groupe, ensemble, nous sommes en train de prier ce soir. Cette semaine, nous allons prier avant de dormir. Tu vas dire, toi qui étais, qui avais la vie de la prière qui t'avait fui, tu vas dire ce soir, oh mon Seigneur, aide-moi à prier. Mon Dieu, aide-moi à prier. Je veux une vie de prière. Je veux qu'une vie de prière recommence dans ma vie. Avant de dormir, oh mon Seigneur, je veux passer au moins une heure avec toi. Je veux passer une, un temps de prière avec toi. Ouvre ta bouche à prier devant ton Dieu. Ouvre ta bouche à prier devant ton Dieu. Je dis L'homme à maman Aziza, sois bénie maman, par le nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et prie avec moi, dis à ton Dieu, dis à ton Seigneur, ô oh, mon Seigneur, je m'amène devant toi, je suis en train de confier ma vie devant toi, ô oh, Seigneur, ce soir, je veux prier avant de dormir. Je veux prier avant de dormir. Je veux que ça soit une habitude. Je veux que ça soit une habitude. Je veux prier devant toi, mon Dieu, avant de dormir. Commence à confier ta vie à Dieu. Commence à confier ta vie à Dieu. Ce soir, avant que tu dors, confie ta vie à Dieu. Je dis à quelqu'un quelque chose, une histoire de la Bible et puis on continue à prier ensemble. Nous sommes en train de prier. La Bible me dit qu'un jour, un maître, un bon maître, était parti il est parti il a planté des bonnes choses dans son champ la bible nous dit la nuit quand les gens dormaient un mauvais un satan un démon est parti planter les mauvaises choses dans le champ c'est pourquoi je dis à quelqu'un il est important de prier la nuit avant de dormir parce que il y a un méchant il y a tes ennemis qui travaillent la nuit la nuit quand nous nous dormons et ils se réveillent pour commencer à travailler c'est pourquoi tu vas dire je veux que déjà tu commences à faire monter et dit à ton Dieu, « Oh mon Dieu, aide-moi à prier. »« Amen amène le réveil dans ma vie. Amène le réveil dans ma prière. Amène le réveil, yes, Seigneur, donne-moi la force de prier. Quelqu'un, tu m'as dire à ton Dieu, donne-moi la force de prier. Je veux être un prière. Je veux être en prière. Je veux être un warrior dans la prière. Je veux prier avant de dormir. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer. Tu es en train de dire, à ton Dieu, je veux prier, je veux prier, je veux prier, oh Seigneur, aide-moi, là où Là où il n'y avait pas la force, là où il n'y avait pas la force, le Seigneur veut ajouter la force. Là où il y avait les découragements, le Seigneur veut encourager quelqu'un ce soir. Comment ça va se passer? Cela se produit dans la prière. Alors entre dans la prière avec moi. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je dis shalom à Divine, je dis shalom à Cathy, soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Nous sommes en train de prier ce soir avant de dormir. Tu vas dire à ton Dieu, oh mon Dieu, la bouche des je t'invoque avant de dormir. Ce soir, je t'invoque avant de dormir. Je t'invoque, oh mon Seigneur, avant de dormir. Je t'invoque avant que je monte sur les lits. Je t'invoque avant que je me couche. J'invoque ton nom, oh mon Dieu, parce que toi, tu ne dors pas, mon Dieu. Toi, tu ne dors pas. Toi, tu restes debout. Oh mon Seigneur, toi, tu ne dors pas. Nous, nous dormons parce que nous sommes fatigués. Nous avons nous Besoin de nous reposer, nous nous dormons parce que nos cerveaux sont fatigués, nous avons besoin de nous reposer, mais toi qui ne dors pas, toi qui ne somnoles pas, oh Seigneur garde-nous contre les attaques de la nuit, garde-nous, ouais, le j'ai l'écriture de ce soir, où quelqu'un est en train de prier à son Dieu, euh, dans le psaume 91, 1, 2, qu'est-ce qu'on dit, c'est lui qui demeure. Sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit à mon Dieu en qui je me confie. Il est celui qui est le Tout-Puissant et il est celui qui est en haut. Il est celui qui est le tout puissant et il est celui qui est en haut. Alors prie avec moi. Dis à ton Dieu, celui qui est en haut. Dis à ton Dieu, celui qui est en haut. Oh mon Seigneur, mon Dieu. Oh mon Seigneur, mon roi. Je suis en train de me confier en toi. Je me confie. Je confie ma vie entre tes mains. Je confie ma vie entre tes mains. Mon Seigneur, mon Dieu. Mon Seigneur, mon roi. Je me confie en toi, oh mon Dieu. Je, oh, oh, cette nuit ici. Cette nuit ici. Je me confie en toi, oh mon Seigneur parce que tu es les très haut parce que tu es les dieux élevés oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu très haut. Voilà pourquoi je me confie en toi ce soir. Voilà pourquoi je me confie en toi ce soir. Tu es le Dieu élevé. Tu es en train de prier. Prie avec moi mon frère, prie avec moi ma sœur. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en ton Dieu. Même si toi tu dors, lui il reste debout pour veiller sur toi. Même quand toi tu dors, lui il reste debout pour veiller sur ta famille. Même quand toi tu dors, lui il reste debout pour veiller sur tes affaires. Même quand quand toi tu dors lui il restait debout debout debout debout debout c'est pourquoi l'écriture nous dit confie-toi à l'éternel oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu ha ah, hande ah ha ah haranda ah L'opéte kenda shonda baramondo au nom de Jésus mm. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Au nom de Jésus, ce soir, tu vas démérer par ta parole, la prière de ta parole. Ton lit, ça sera un lit qui est sous la demeure de Dieu. Ta maison sera une maison sous la demeure du Dieu Très-Haut. Tu te reposes. Dans, à l'ombre du tout puissant, quand tu te mets pour dormir, tu te reposes à l'ombre du tout puissant, tu vas lui dire Seigneur, je veux me reposer sous ton ombre, au nom de Jésus, je veux me reposer sur ton ombre, sous ton ombre laisse que le Seigneur puisse te couvrir couvrir ta maison, couvrir tes enfants couvrir ta famille, pendant que toi tu Vais dormir, pendant que toi tu vas te reposer, que le tout puissant, que le très haut te couvre. Alors entre sous l'abri du très haut. Comment tu entres sous l'abri du très haut? Par la pure parole de ta prière, par ta prière ce soir. Tu vas lui dire, oh mon Dieu, couvre-moi. Oh mon Dieu, couvre-moi. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Demande à ton Dieu de couvrir ta vie. Demande à ton Dieu de couvrir ta vie. Par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, couvre-moi. Couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, mon Dieu. Couvre-moi, yes. Toi aussi, tu vas bien dormir la nuit. Tu vas bien dormir. Tu l'as si abronné. Je dis à quelqu'un, l'importance de bien dormir la nuit, et que tu dois te réveiller pendant la journée, et accomplir des grandes choses. Parce que si tu ne dors pas bien. Quand ta nuit a été volée. Quand ta nuit a été attaquée. Il y a des gens qui se réveillent. Fatigué. Il y a des gens qui se réveillent découragés. Et de toi, des fois tu penses que c'est normal. Non, non, non, non, non. C'est un combat qui s'est produit la nuit où on t'a tapé. C'est un combat qui s'est produit la nuit où on t'a fait porter des kilos. C'est pourquoi tu vas dire non. Tu vas dire non. Tu vas dire non à tous les histoires qui attaquent ta vie et qui te dérangent. Commande-toi à dormir sous l'abri du très haut. C'est pourquoi je veux que tu pries pour avec moi avant de dormir ce soir. Ouvre ta bouche, dis à ton Dieu, dis Oye qui est, qu est ta prière. Deviens sérieux. Deviens sérieux dans ta prière. Deviens sérieux dans ta prière. Parce que le Seigneur veut te donner la paix dans ton sommeil. Le Seigneur veut... Yeah, yeah, yeah, yes, yes, yes, yeah. yes. Là où il y avait des sorciers qui te faisaient fuir. Le Seigneur veut annuler ces histoires. Le Cette semaine, le Seigneur va annuler ces histoires. Là où il y avait des cauchemars. Le Seigneur va mener le feu. Le feu de l'esprit. Là où il y avait des batailles que tu ne pouvais pas gagner. Le Seigneur va changer ces choses-là. Tu vas avoir la délivrance cette semaine. Tu vas avoir la délivrance dans ta prière, c'est pourquoi prie avec moi, dis à ton Dieu, oh mon Dieu je prie ce soir avant de dormir que ta puissance entre dans ma tête, que ta puissance entre dans ma maison, que ta puissance entre dans ma vie, pendant que je veux me coucher ce soir, je suis en train de prier, oh mon Seigneur que ta puissance me couvre que ta puissance me couvre, que ta puissance me couvre au nom de Jésus la Bible nous dit que ceux qui font le mauvais travail, que ceux qui font le travail de la ceux qui font le travail de la sorcellerie, ils le font dans le noir, ils le font la nuit, la nuit quand nous nous dormons, c'est quand eux ils sortent pour faire leur mauvais travail. C'est pourquoi ce soir tu vas commencer à annuler le travail de l'ennemi, tu vas commencer à annuler le travail de la nuit, tu vas commencer tous les travaux de la nuit contre toi, tous les travaux de la nuit contre ta vie, tu vas commencer à l'annuler. Tu vas dire au nom de Jésus, je suis en train de refuser le travail de l'ennemi contre ma vie, tous les travaux de la sorcellerie contre ma vie ceux qui travaillent la nuit contre ma vie aujourd'hui à partir d'aujourd'hui je suis en train d'annuler le travail par le feu de l'esprit je suis en train d'amener yes yes yes yes le nom de jésus toutes les chaînes qu'on a mis sur ta vie la nuit aujourd'hui tu vas le briser par le nom de jésus aujourd'hui tu vas le briser au nom de yes les attaques de l'ennemi le des les attaques de l'ennemi contre ta vie ce qui commence il y a quelqu'un, des histoires ont commencé Contre toi, depuis la nuit Dans les rêves, dans les cauchemars Et maintenant ça se manifeste dans ta vie Comme ça, tu vas commencer à annuler ces choses là, tu vas dire le feu Tu vas envoyer le feu à la source Tu vas envoyer le feu à la source Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus, que ça commence à brûler, les choses qu'on a inventées Contre toi, les choses qu'on a écrites Contre toi la nuit, les choses qu'on a mises Contre toi, si les hôtels la nuit Aujourd'hui, tu vas dire au nom. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, détruis, détruit, détruit, détruit toutes ces choses qu'on a plantées contre ma vie la nuit, détruit, détruis toutes les choses qu'on a écrites contre ma vie la nuit. Oh mon Dieu, détruit, détruit, détruit, détruit par le nom de Jésus. Yes, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, prie avec moi ce soir, prie avec moi ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu de Dieu brûle, les choses contre toi que le feu de dieu brûle les choses qu'on a écrit contre toi la nuit que ça brûle que ça brille que ça brûle que ça brûle par le nom puissant de jésus que ça brûle que ça brûle que ça brûle par le nom puissant de jésus alléluia alléluia alléluia voyons un peu ce que ah, le couture de psaume 91 5 nous dit encore psaume 91 5 c'est très puissant je te demande de tout lire à hein, ces psaumes on va beaucoup visiter ça pendant cette semaine aussi euh, regardons un peu on nous dit quoi? Tu ne craindras ni le, ni le terreur de la nuit, ni le flèche qui vole des jours. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Deux jours. Alors, les, les, les, les, les, les, la crainte de la nuit doit fuir. Tous les terreurs de la nuit qu'on invente contre toi, qu'on écrit contre toi, qu'on qu plante contre toi. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas plus le craindre. Tu ne vas pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de la peur. Il y a quelqu'un qui va dire que au oh, moins dès que je dors, ces histoires commencent. Dès que je monte sur les lits, les histoires commencent. À partir d'aujourd'hui, tu vas Commencez par dire « Je refuse d'avoir peur au nom de Jésus. Je refuse d'avoir peur au nom de Jésus. Je refuse. Commence à refuser. Commence à refuser. Tu es en train d'utiliser les noms de Jésus. Tu dis au oh nom de Jésus. Au oh nom puissant de Jésus. Toi, Satan démons, sorcier et toutes vos histoires. Vous n'allez pas me faire peur au nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire non, je suis en train de dire non au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire non au nom puissant de Jésus. Je refuse d'avoir peur, je refuse d'avoir peur, je refuse, yes, yes, c'est possible, c'est possible de faire fuir la peur qu'on a installée contre toi la nuit, c'est oui, parce que je vous ai dit l'écriture où on nous dit que le bon maître a s'aimé. Le bonne chose dans son champ. La nuit, quand les gens dormaient, le mauvais, les démons, les sorciers, les serpents anciens est venu. Il a planté des mauvaises choses. La nuit, quand les gens dorment, c'est quand lui il sort pour planter des mauvaises choses. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Tu vas dire non non non non non, par le nom de Jésus, la peur qu'on a installée contre moi, ça ne va pas marcher. Par le nom puissant de Jésus. Oh, je vais prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'un ce soir. Je veux prier avec quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant, ma. ma, ma, ma, ma, ma. Rote au nom puissant de Jésus. La puissance du Seigneur est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un ce soir. La puissance de Jésus est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, toi aussi tu vas commencer à bien dormir. Toi aussi, tu vas commencer à bien dormir. Toi aussi, tu vas commencer à bien dormir. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. La puissance du Seigneur doit tomber sur ta vie. La grâce de Dieu doit tomber sur ta vie. La faveur de Dieu doit tomber sur ta vie, la grâce de Dieu doit tomber sur ta vie, sur ta famille sur tes enfants, sur ta famille femme, sur ton mari, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui va prier avec moi ce soir. Nous sommes en train de prier avant de dormir. Nous sommes en train de prier avant de dormir. Tu vas prier, tu vas dire, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, délivre-moi de tous les chaînes qu'on a mis sur moi la nuit. Oui, j'ai dit à quelqu'un, tu vas dire à Jésus, tous les chaînes tous les chaînes qu'on a mis sur toi la nuit, la nuit, pendant que toi tu dormais, ils sont venus contre toi. Ils ont mis des chaînes, des chaînes que tu connais pas, de chaînes que tu connais pas. Tu sais seulement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, mais tu ne sais pas c'est quoi. Oui, ce sont les chaînes de la nuit. Ce sont les chaînes de la nuit. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre-moi de tous les chaînes de la nuit. Délivre-moi de tous les chaînes qu'on a mis sur ma vie la nuit. Tous les chaînes qu'on a mis sur ma vie la nuit. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre-moi. Tu es en train de prier pour toi. Tu es en train de prier pour tes frères Tu es en train de prier pour ta famille. Tu es en train de prier pour ta maison. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre, délivre, yes, tous les chaînes de la nuit. Au nom de Jésus, la, ma prière d'avant de la nuit aujourd'hui, avant que je dors, c'est une prière qui va briser des chaînes pour moi. C'est une prière qui va délivrer ma famille. C'est une prière qui va délivrer mes frères et mes soeurs. C'est une prière qui va délivrer ma femme. Prie au nom de Jésus. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, au nom de Jésus. Prie pour ta maison, qui est au nom de Jésus. C'est soir, pendant que tu es en de dormir, la puissance de Dieu va travailler pour toi. La prière, ta prière ne va pas dormir avec toi. Toi, tu vas dormir, mais ta prière va rester debout, au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus. Quelqu'un, tu vas continuer à prier. Continue à prier avec moi ce soir. Tous les chaînes qu'on a mis contre la nuit toutes les chaînes qu'on a travaillé contre ta vie la nuit aujourd'hui tu vas le briser aujourd'hui tu vas le briser tu vas dire oh mon dieu délivre moi des chaînes de la nuit délivre moi des chaînes de la nuit toutes les chaînes de la sorcellerie qu'on a mis sur ta vie qu'on a mis sur ta famille tu vas dire à ton dieu de les briser commence à prier commence à prier la pression qu'ils ont mis contre toi la nuit. Aujourd'hui, toi, tu vas mettre la pression sur eux. Ils seront brisés. On a ta ta ta ta ta. Au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche à Dis à ton Dieu de délivrer ta vie. Dis à ton Dieu de délivrer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis à ton Dieu, Brenda, Brenda, Brando, Brando, Brando, Brando. Brando, Brando par, le feu, par le feu, par le feu, par le feu, délivre ma vie, mon Dieu. Délivre ma vie, mon Dieu. Par le feu du Saint-Esprit, délivre ma vie de tous les attaques de la nuit, de tous les flèches de la nuit, tous les flèches de la nuit, tous les, toute la terreur de la nuit, Délivre ma vie, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Au oh, nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un est en train de prier sérieusement ce soir. J'ai dit à quelqu'un, quand ton problème devient compliqué. Tu dois faire des prières compliquées. Quand ton problème devient noir, tu dois faire des prières blanches, des prières de feu. Quand ton problème devient serré, tu dois faire des prières pour Desserrer ta vie. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre ma vie de tous les attaques de la nuit. Oh mon Dieu, délivre ma vie de tous les attaques de la nuit. Maintenant, maintenant, maintenant. Parce que la nuit, quand toi, tu dors et ils viennent avec leurs mauvais plans. C'est pourquoi tu vas dire, oh mon Dieu, délivre ma vie de tous les attaques de la nuit. Oh mon Dieu, délivre ma vie de tous les attaques de la nuit. Oh mon Dieu, délivre. Yes, délivre, délivre, délivre. Au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier Continue à prier Yes Au nom de Jésus Tu es en train de presser Tu es en train de presser Yes Yes Yes Yes yes. Quelque chose va être brisé ce soir Il y a une délivrance qui va arriver dans ta vie ce soir La puissance de Dieu va délivrer ta vie ce soir Tu vas dire Jésus Délivre ma famille De tous les combats de la nuit que je ne sais pas Jésus Délivre ma maison De tous les combats de la nuit que je ne sais pas Jésus livre ma vie. Yes, quelqu'un. Tu vas prier pour tes affaires aussi. Tes affaires aussi. Ça fait partie des choses que l'ennemi attaque la nuit. L'ennemi, il aime attaquer la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est tenebreux. La nuit, c'est sombre. Et la nuit, tous les gens dorment Voilà pourquoi lui, il sort la nuit pour faire le travail de la nuit, le travail du ténèbre, le travail de la sorcellerie, le travail de la magie, le travail de vaudou, le travail de féticheur. Il fait la nuit, parce que son travail, c'est le travail de la honte, parce que personne ne veut voir, ne peut voir la nuit, parce que les gens dorment c'est pourquoi toi tu vas dire que non, non, non, non, à partir de maintenant, tous les travaux de la nuit fait contre moi, ça va pas marcher, au nom de Jésus, à partir de maintenant, je suis en train de déclarer, déclare pour ta vie, déclare avec moi, à partir de maintenant, tous les travaux de Satan, contre ma vie, la nuit, ça va pas marcher, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, j'ai déclaré Là, à partir de ce soir, au oh nom puissant de Jésus, au oh nom puissant de Jésus, Yahweh, bon de chakara, oh, nous sommes en train de dégager un feu, tu es en train de déranger quelqu'un ce soir avec ta prière, tu es en train de déranger quelqu'un ce soir avec ta prière, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un ce soir, yes, le Seigneur, mmh. Le Dieu redoutable est en train de délivrer de, de, de la vie de quelqu'un. Tu vas dire, il y a quelqu'un, tu, tu vas prier contre les cauchemars. Tous les cauchemars. Qu'on amène dans ton dans ton cerveau la nuit quand tu dors À partir d'aujourd'hui les systèmes qui est connecté à ton cerveau Va être déconnecté Va être déconnecté Va être déconnecté Commence à déconnecter Commence à déconnecter Tous les systèmes installés à ton cerveau Pour te bombarder avec des mauvais rêves Pour te bombarder avec des cauchemars Pour te bombarder avec des mauvais rêves Tu vas dire au nom de Jésus Je refuse tous ces mauvais rêves les, là, là, là, là, ici, les systèmes qui connectent ma tête à des mauvais rêves Je commence à le brûler par le feu de Jésus Les systèmes qui connectent mon cerveau à des cauchemars Je le brûle par le feu du Saint-Esprit Déclare ce soir avec moi Le système qui connecte ton cerveau à des mauvais rêves Brûle-le, brûle-le, brûle-le au nom de Jésus, que le feu monte, que le feu monte. Par les nom puissant de Jésus, le feu de Dieu doit tomber sur la tête de quelqu'un ce soir à partir de ce meeting, à partir de cet meeting, le feu de Dieu va brûler les systèmes qui connectent ton cerveau à des mauvais rêves, le système qui connecte ton cerveau à des cauchemars doit brûler, doit brûler au nom de Jésus. Quelqu'un va envoyer le feu à la source. Le feu à la source, c'est lui qui se cache dans les ténèbres c'est lui qui se cache la nuit dans les ténèbres pour communiquer des mauvais rêves à ton cerveau, là où il est qu'il soit brûlé, là où il est qu'il soit brûlé, là où il est qu'il soit, qu soit brûlé, par le feu par le feu, par le feu, prie avec moi au nom de Jésus, envoie le feu à la source des mauvais rêves contre toi la source qui produit des séries, des Cauchemar contre toi, que cette source brûle, que cette source brûle, que la source attrape le feu, reçoit le feu, que la source soit consumée ce soit par le feu, par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia, prie avec moi, déclare ce soir, toi, source des cauchemars dans mon cerveau, brûle.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 Oh, ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler. Rien ne peut se tenir devant le feu de Dieu. Je suis en train de voir encore des chaînes qui sont en train de résister dans la vie de quelqu'un. Le chaîne qu'on t'a mis la nuit. Les chaînes qu'on t'a fait porter la nuit. Tu vas dire, c'est soit au nom de Jésus. Toi, chaîne de Satan contre ma vie. Brisé, brisé, brisé, brisé. brisé. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Yes. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus. Provient. Un feu. Le nom de produit un feu. Le nom de Jésus produit un feu. Le nom de Jésus produit un feu. Le nom de Jésus produit un feu. Déclare. Fais cette prière avec moi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le chêne qu'on a mis sur ta vie la nuit, ça doit briser. Ça doit être brisé ce soir. Déclare avec moi ce soir. Toi chêne contre ma vie, installé dans ma vie la nuit, par la sorcellerie, par la magie, par le fétichères, pas le, le berchindaro, que ça brûle au nom de Jésus, que ça brûle que ça brûle, que ça brûle, le Seigneur Yahweh, l'éternel le Dieu de Jacob est en train de délivrer quelqu'un ce soir, tu vas bien dormir tu vas bien dormir, tu vas bien dormir tu vas bien dormir au nom de Jésus là où tu avais des cauchemars là où tu avais des cauchemars tu vas avoir commencé à avoir des révélations, là où tu avais des cauchemars, tu vas commencer à avoir à avoir des révélations. À toi aussi, Dieu peut te donner les idées pour te transformer, pour transformer ta compagnie. À toi aussi, Dieu peut te donner les idées pour te transformer et te rendre millionnaire. La nuit quand tu dors, là où tu avais des cauchemars et que les sorciers de ta famille étaient en train de te chasser, à la de tu vas avoir les idées qui produisent l'argent. Tu vas avoir les idées qui vont faire pousser ta compagnie, tu vas avoir les idées qui vont produire des bénéfices pour toi, au nom de Jésus je les déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus Yahweh et l'éternel au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un tu rêves tu te vois dans l'eau tu rêves, tu te vois dans l'eau. C'est un esprit des de serpents, de la mer qui attaque ta vie. C'est un serpent, un servi un esprit des sirènes qui attaque ta vie. Tu vas prier ce soir avec moi. Tu vas commencer à déclarer. Déclare avec moi ce soir. Commence à, à déclarer ce soir par le nom puissant de Jésus. L'eau de la sorcellerie contre ta vie, doit sécher ce soir. Tu vas dire, oh, toi, oh, de la sorcellerie, toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à sécher. Toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à sécher. Toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à sécher. Toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à sécher au nom de Jésus. Ils ne pourront plus te prendre de ton lit. Et de t'amener dans la rivière. Au nom de ya, Yaya. Ya, ya. La nuit, toi, tu dors. Tu penses que tu es en train de dormir dans ton lit. Non, non, non, non. non. Mais eux, ils il te prennent, ils t'amènent dans la rivière. Là, tu commences à nager comme un serpent de la mer. Tu commences à nager comme une sirène. Tu vas déclarer ce soir, toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à brûler au nom de Jésus. Toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à brûler au nom de Jésus. Toi, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Au nom de Jésus, envoie le feu à la source. Envoie le feu à la source de cette rivière qui attaque ta vie. Cette rivière qui attaque ta vie. Cette rivière, yes, tu dors, tu te vois dans l'eau. Si tu envoies le feu à la source, tu ne vois plus jamais rêver de cette rivière. J'ai dit à quelqu'un au nom de Jésus ce soir, envoie le feu. Envoie le feu à la source. Envoie le feu à la source. Le feu de Dieu, de Détruit l'eau de Satan. Rasanda Rabondo. Le feu de Dieu. Détruit la rivière de Satan. Le feu de Dieu. Machinda Raba. la Le feu de Dieu. Même si tes ennemis, le sorcier de ta famille, leur bureau c'est en bas de l'eau. Dans un pays lointain, lointain, loin, lointain, lointain. Le feu de Dieu entre en bas de l'eau et brûle. Yasiya Brondeshin de Remba c'est pourquoi tu vas dire « Au feu de Dieu, brûlez mes ennemis au nom de Jésus. » Oh feu de Dieu, brûle mes ennemis au nom de Jésus. Même ceux qui se cachent en bas de l'eau. Au feu de Dieu, brûle mes ennemis au nom de Jésus. Même ceux qui se cachent en bas de l'eau, en, en bas de la rivière, tous ces sirènes qui attaquent ta vie. Tous ces sirènes qui viennent, qui te volent de ton lit pour aller te faire nager la nuit. Que ce soit les rivières soient brûlées par le feu. Brûlées par le feu. Brûlées par le feu. Ouvre ta bouche. Envoie le feu à la source. Envoie le feu à la source. Au nom de Jésus, que la source des rivières, des sorciers contre ma vie soit brûlée. La source des rivières, des sorciers dans ma vie soit brûlée. Au nom de Jésus, soit brûlée. Au nom de Jésus, soit brûlée. Déclare avec moi ce soir que la source des rivières, des sorciers dans ma vie soit brûlée par le du Saint-Esprit qui est la source à Shimderaba à envoie le feu à la source envoie le feu à la source envoie le feu à la source au nom de Jésus au nom de Jésus on va prier on va prier on va prier il y a quelqu'un qui va prier ce soir tu vas dire toi serpent qui dérange ma vie la nuit sois brûlé au nom de Jésus toi serpent il y a quelqu'un t'a dit est dérangé par un serpent le serpent représente le travail de la sorcellerie quand tu vois ta vie tes rêves il y a des serpents qui essaient de te mordre qui essaient de tourner derrière ton cou derrière ta ceinture la monde chikera boromo ce sont des signes des sorciers des latu boromo c'est pourquoi tu vas déclarer ce soir toi sorcier qui dérange ma vie sois brûlé par le nom puissant de Jésus toi serpent qui dérange ma vie, sois brûlé par le feu, par le feu, par le feu. Nous sommes en train d'utiliser l'autorité que nous avons en Jésus. Cette autorité nous donne le pouvoir de bouger le feu, de bouger le feu, de bouger le feu. Bouger le feu. Alors envoie le feu. Tu es en train de prier ce soir avec moi avant de dormir. Tu es en train de prier ce soir avec moi avant de dormir. Et pendant que tu es en train de prier, la puissance du Seigneur va délivrer ta vie. La fille de Rabasoko... Commande un feu sur les serpents contre ta vie Les serpents contre ta vie Qu'ils brûlent au nom de Jésus Déclare avec moi ce soir Toi serpent contre ma vie Sois brûlé par le feu du Saint-Esprit Toi serpent de la sorcellerie Contre ma vie Sois brûlé au nom puissant de Jésus Toi serpent de la sorcellerie Contre ma vie Sois brûlé Yes Sois brûlé Yes Sois brûlé Yes Sois brûlé yes, au oh de Jésus, il y a quelqu'un, tu es troublé par ce serpent. Il est en train de te serrer. Il est en train de te serrer à la cou. Non, pas à la cou, non, à la ceinture. Le serpent veut prendre la place de la ceinture. Il veut te serrer à la ceinture. Et il y a quelqu'un, ces trucs te dérangent. Tu peux même sentir ces mouvements dans le ventre. Il y a des choses, des, des choses qui dérangent des gens. Il y a des choses qui dérangent. Des fois, tu vas croire que c'est un myope qui dérange ta vie. Mais par contre, c'est un démon, sorcier, serpent, qui est dans ton ventre pour te déranger. Ce soir, tu vas prier avec moi. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu contre les serpents qui dérangent ta vie. Le serpent représente la sorcellerie. La pomme de chez tu vas dire, toi serpent, brûle. Au nom de Jésus, toi serpent, brûle. Yes, même ce qui touche ton ventre, qui joue dans ton ventre, qui brûle ce soir. Tu vas dire, toi serpent, brûle par le feu de Jésus. Je prie ce soir avant de dormir. Je prie ce soir avant de dormir. Je suis en train de prier, déclare. Je suis en train de prier ce soir. Je suis en train de déclarer le feu ce soir. Et je vais dormir en paix. Toi, serpent, qui me dérangeait au cou. Toi, serpent qui me dérangeait autour de la ceinture. Toi, serpent qui me dérangeait même dans mon ventre. Reçois le feu. Reçois le feu. Brûle ces choses. Brûle ces choses. Je suis en Je suis en train de dire quelqu'un, tu vas prier une fois avant de dormir la nuit et toute ta vie sera délivrée. Tout ta vie sera délivrée. Tout arbre. Que mon père n'a pas planté Sera déraciné dé Tout arbre que mon père n'a pas planté Sera déraciné En présent commence à déraciner Commence à déraciner Tout ce qu'on a sémé contre toi la nuit Tout ce qu'on a dit contre toi la nuit Pour planter contre toi la malédiction Pour planter contre toi les ténèbres la nuit Tu vois, comment à les déraciner Tout arbre que mon père n'a pas sémé Sera déraciné au nom de Jésus, ouvre ta bouche Commence à déraciner ces histoires Ouvre ta bouche Commence à déraciner ces histoires Par le feu du Saint-Esprit Je déracine Quelqu'un, tu vas répéter avec moi Déracine Je déracine Je déracine Tout ce qui a été planté contre moi Tout ce qui a été planté contre ma vie la nuit Tout arbre que mon père n'a pas semé, sera déraciné, je le déracine, je le déracine, je le dé, dé, dé, dé, déracine, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déracine, je déracine, répète avec moi, déracine, déracine, tout ce que Satan a planté contre toi, déracine, déracine, tout ce que les sorciers de ta famille ont planté contre toi. Oh, ils ont planté contre toi des malédictions. Ils ont planté contre toi la mort. Ils ont planté contre toi la maladie. Ils ont planté contre toi des blocages. Ils ont planté contre toi des soucis. Ils ont planté contre toi des barrières infernales. Mais ce soir, tu vas les déraciner. Tu vas les déraciner. Repète avec moi ce soir. Je déracine tout ce que les sorciers de ma famille ont planté contre moi par le nom de Jésus. Je déracine tout ce que les sorciers de la famille ont planté contre moi, au nom de Jésus. J'ai des racines. Ça doit sortir de mon ventre. Ça doit sortir de ma tête. Ça doit sortir de mes pieds. Ça doit sortir de mes mains. Ça doit sortir de ma vie. Ça doit sortir de ma famille. Ça doit sortir au nom de Jésus. Sors, au nom puissant de Jésus. Sors, au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus tu seras délivré avec la délivrance de Dieu. Et tu vas rire devant tes ennemis. Tu seras délivré par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas te moquer de tes ennemis. Tu vas être délivré, mon Dieu, mon Dieu, la délivrance d'Israël. Délivre quelqu'un ce soir. Shindaraba. Je suis en train de prier avant de dormir. Je veux que tu pries avec moi ce soir avant de dormir. Et tu vas bien dormir. Ton sommeil sera doux. Ton sommet, yes, ton sommet sera doux. Tu va avoir des révélations. Ton sommet sera doux. Le Seigneur va te visiter. Il est temps que Jésus entre dans tes rêves. Il est temps que toi aussi la nuit tu dors et tu vois Jésus venir parler avec toi, là où tu voyais la tente du village, là où tu voyais les sorciers de ton village, ça doit être remplacé par le rêve prophétique qui amène la bénédiction dans ta vie, là où tu voyais les sorciers de ton avenue dans tes rêves, dans tes cauchemars, ça doit être remplacé par des révélations où tu es en train de voir Jésus « Oh, quelqu'un va prier avec moi, Jésus, apparaît dans mes rêves !» Jésus, apparaît dans mes rêves Jésus, yes Au nom de Jésus Toi aussi tu es un prophète Toi aussi tu es un enfant de Dieu Toi aussi tu es appelé fils d'Abraham La révélation de Dieu doit t'accompagner La révélation de Dieu doit venir vers toi Jésus doit apparaître dans tes rêves C'est pourquoi je veux que tu pries Tu dis Jésus, apparaît dans mes rêves Jésus, viens me parler dans mon sommeil. Jésus, vient me donner les révélations qui donnent l'argent. Les révélations qui donnent la joie. Les révélations qui donnent le bonheur. Les révélations qui donnent le papier. Les révélations qui donnent le succès. Jésus, apparaît dans mes rêves. Viens me parler. Viens me parler de la grandeur. Parce que le succès vient de Dieu. Alors quand Dieu t'apparaît dans tes rêves, il te donne le succès. Il te donne le succès. Il te donne le succès au nom de Jésus. Oh, ma Bible me parle de beaucoup de gens qui ont vu Jésus dans leurs rêves. Ma Bible me parle de beaucoup de gens qui ont vu Dieu dans leurs rêves. Rappelez-vous, quand Jacob était en train de fuir son frère, il était en train de fuir son frère, il était dans les troubles, mais quand il a, il dormait les jours à la nuit, il a vu les anges dans ce rêve. Il a vu Dieu dans son rêve. Toi aussi, commence à voir les anges. Là où tu voyais les sorciers de ta famille, en train de te faire courir avec des machettes. Là où tu voyais des sorciers. Là où tu voyais des serpents, à vouloir manger ta vie. Aussi à Cabon de Chindé, commence à voir les anges. Commence à voir les anges avec les épées qui sont en train de combattre pour toi, commence à voir Dieu, commence à voir Jésus qui te donne des révélations la Bible me dit Joseph, quand il était enfant la nuit, quand lui, il dormait, il avait le rêve où il voyait les gens s'agénuaient devant lui. La Bible me dit, il a dit le rêve à ce frère. Et puis, il a encore eu un autre rêve. Il a encore dit à ses frères que la nuit, quand j'ai dormi, j'ai vu comment j'étais devenu roi. Et le frère, avant de tuer Joseph, avant de faire les choses contre Joseph, ils ont dit, tuons cet homme ici qui a des rêves. Toi aussi, tu vas avoir des rêves de grandeur. Toi aussi, tu vas avoir des rêves de grandeur. Là où on avait volé tes rêves. La silla Open de Chikaka. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'en vois le feu. J'en vois le feu. J'en J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le, le, le feu. Au nom de Jésus, je bombarde tous ceux qui sont venus contre toi pour voler tes rêves. Par le feu de Dieu. Je bombarde tous ceux qui sont venus contre toi pour voler tes rêves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire voir Jésus dans ses rêves? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir des rêves? prophétique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dormir et rêver le ciel? voir le ciel. voir les anges de Dieu. Yata Boréchi monde <tousse> Pendant que tu as donné m'écouter ce soir, toutes les chaînes qu'on t'a mis, on a mis sur toi pendant que tu dormais, je le brise au nom de Jésus. Toutes les chaînes qu'on a mis sur toi la nuit quand tu dormais, je les brise au nom de Jésus. Yes. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je suis en train de bénir ta maison avec le sang de Jésus. Je suis en train de bénir ta maison avec le sang de Jésus. Prie avec moi. Commence à fermer ta maison. Tout ce qui était ouvert, toutes les portes qui étaient ouvertes, toutes les fenêtres qui étaient ouvertes, qui a aidé les démons à entrer dans ta maison, qui aidait les sorciers à voir dans ta maison. Commence à fermer avec le sang de Jésus. Commence à fermer avec le sang de Jésus. Déclare ce soir avec moi par le sang de Jésus. Je suis en train de fermer tous les portes qui ont été ouvertes. Par le sang de Jésus. Je ferme toutes les fenêtres qui ont été ouvertes. Par le sang de Jésus. Je suis en train de fermer toutes les routes qui ont été ouvertes. Tout ce qui permettait aux sorciers d'entrer dans ma maison. Je suis en train de le fermer avec le son de Jésus. Je suis en train de le fermer avec le son de Jésus. Commence à te oindre toi-même avec le son de Jésus. Oindre-toi avec le sang de Jésus. Oins ta maison avec le sang de Jésus. Où tes enfants avec le sang de Jésus. Prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes parents, prie pour tes enfants, prie pour tous les gens dans ta maison. Déclare ce soir. Je couvre tous les gens de ma maison avec le son de Jésus. Je couvre tous les gens de ma maison avec le son de Jésus. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. La paix de Jésus. La nuit, yes, tu es en train de prier avec moi avant de dormir. Et tu vas dire ce soir. La paix, la paix. La paix du Seigneur La paix, la paix, la paix du Seigneur Je suis en train de prier Au nom de Jésus Je prie, je vais me coucher dans la paix Yes Je vais me coucher dans la paix Yes, la tranquillité Yes. Je le déclare sur moi Je le déclare sur ma famille Je le déclare sur mes frères et mes soeurs Je le déclare pour ma femme Prie pour ton mari Prie pour tes enfants Prie pour les, tous les gens dans la maison Déclare la paix tu vas t'endormir dans la paix du Seigneur. Tu vas te réveiller le matin avec de révélations. Tu vas te réveiller le matin avec la parole de Dieu. Tu vas dire que oui, la nuit j'ai dormi. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Je me suis couché la nuit. Le Seigneur m'a montré le chemin du succès. Je me suis couché la nuit. Le Seigneur m'a donné la révélation. Que je veux mettre dans ma compagnie. Et ma compagnie va produire de l'argent. La nuit j'ai dormi. Le Seigneur m'a donné une parole profiter. Prophétique pour mes amis, une parole prophétique pour ma famille. La nuit j'ai dormi, j'ai dormi, c'était la paix, la paix, la paix. Et dans mon sommeil j'ai vu Jésus, dans mon sommeil j'ai vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit N'aie pas peur, je suis ton nom, je suis avec toi. La nuit j'ai dormi, quand j'ai dormi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu et quand le Seigneur te parle ainsi, tu vas te réveiller. Là où Siaque et tu t'es réveillé. En train de paniquer Là où tu t'es réveillé et tu te demandais Qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui Là où tu t'es réveillé et tu te demandais Comment est-ce que je vais payer le loyer Là où tu t'es réveillé tu te demandais Comment est-ce que mon mariage va se produire Qu'est-ce qui se passe dans mon mariage Là où tu t'es réveillé tu te demandais Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu Mais le Seigneur va te donner les révélations Tu vas te réveiller le matin en train de chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu vas te réveiller le matin en train de chanter. Mmh. Tu vas te réveiller le matin en train de chanter. Je suis en train de voir quelqu'un chanter le matin. Parce que la nuit, avant de dormir, tu as prié. La nuit, avant de dormir, tu as invoqué l'éternel. La nuit, avant de dormir, tu as dit à ton Dieu, « Oh mon Dieu, je me couche et je me réveille. » Parce que tu es avec moi. Yes, la nuit pendant que toi tu dors, les anges de Dieu te couvrent. Pendant que, yes, au nom de Jésus, yes, tous les sorciers qui venaient contre toi pour entrer dans ta maison. à partir de ce soir, je déclare les anges de Dieu contre eux. À partir de ce soir, je déclare le feu de Dieu contre eux. À partir de ce soir, je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu au nom de Jésus, oh je bénis quelqu'un ce soir. Mm. Je bénis quelqu'un ce soir. Oui, mes frères et sœurs, voilà ce qu'on va voir cette semaine. Voilà la parole prophétique qu'on va voir cette, toute cette semaine. C'est ce qu'on va voir ensemble. Prière avant de dormir. Nous sommes en train de prier ensemble avant de dormir. Tu pries, sois sérieux dans ta prière. Quand tu deviens sérieux dans ta prière, Dieu va être sérieux dans les réponses qu'il te donne. Quand tu deviens sérieux dans ta prière... Dieu va être sérieux dans les réponses qu'il te donne. Quand tu deviens sérieux dans ta prière, Dieu devient sérieux dans la manifestation. Tu es sérieux dans ta prière, Dieu est sérieux à te répondre. Tu es sérieux dans ta prière, Dieu est sérieux à faire des miracles pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, yes, je sens dans mon esprit que le Seigneur a béni quelqu'un. Je sens dans mon esprit qu'il y avait deux chaînes. Qu'on avait mis sur quelqu'un, et les chaînes qu'on avait mis sur toi étaient très fortes, que tu étais en train de saigner. On a mis des chaînes vraiment très fortes, que tu es, quand tu toussais, tu toussais, et tu toussais le son. Et le Seigneur t'a délivré ce soir. Le Seigneur t'a délivré. Le chaîne qu'on a utilisé sur toi, ce sont les chaînes que tu vas enlever, tu vas les utiliser sur tes ennemis au nom de Jésus. Le Seigneur a écrit dans la Bible pour nous qu'il est celui qui nous entraîne au combat. Il est celui qui entraîne nos doigts, nos mains pour des combats, pour livrer des batailles. Voilà ce que David nous dit dans le livre des Psaumes. Alors, nous avons prié ensemble. C'était aussi une prédication. C'était aussi un enseignement. C'était aussi un entraînement. Alors, au lieu que je te raconte, et puis je te laisse, non, non, non, j'ai pris avec toi. On est en train de prier ensemble. Tu es en train de voir le modèle. Et je te dis, tu vas t'endormir te, et tu vas te réveiller courageux. Tu vas t'endormir et tu vas te réveiller dans la joie. Tu vas t'endormir, tu vas te réveiller. Pendant qu'eux, ils pensaient. Eux, ils pensaient que tu vas t'endormir et partir. Mais toi, tu vas te réveiller, eux, ils vont partir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur est fort. Notre Seigneur est le vainqueur. L'autre Seigneur est celui qui donne la grande délivrance. Soyez bénis, soyez bénis toute la famille. Je dis Shalom » à tout le monde connecté ce soir. Soyez bénis, Maman Michel la Douce, Michel la Douce Dex. Alléluia. Soyez bénis, Tatiana Kelly. Soyez bénis, mon frère Jacques Baba. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, euh, mon frère Casimir. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis, euh, Divana Bakumuna. Soyez bénis, ma soeur Divana. Soyez tous bénis, Cathy Kayoka, sois bénie ma soeur Cathy, c'est toujours la joie de te voir en ligne. Maman Aziza, sois béni, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus, soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse richement, richement, richement, richement. Je ne peux pas voir tous les noms, je vois seulement les commentaires qui sont en bas en dernier. Alors, fais-moi voir ton commentaire, toi aussi je vais te dire shalom. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur, bien que nous sommes arrivés à la fin du vidéo. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager le vidéo. Partage ce vidéo. Ton frère et ta soeur qui est encore debout, qui est en train, qui est encore en train de faire quelque chose d'autre. Avant de dormir, ils vont venir, il va allumer euh, son ordinateur, il va allumer son téléphone pour regarder. Et il va voir ce que toi tu as partagé. Il va regarder la prédication et il va prier avant de dormir et il sera aussi béni. Alors aidez-nous à partager ces vidéos pour bénir la vie de quelqu'un. Alors soyez tous bénis, je vous bénis, je vous aime, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Par le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom, shalom.